Donc, ben, merci beaucoup d'être présents euh, aujourd'hui pour euh, ce webinaire. Donc, on trouve important, là étant donné qu'on vient de lancer nos nouveaux euh, sites web, de vous les présenter, de vous montrer un petit peu euh, les changements. Donc, euh, aujourd'hui, votre va être question non, euh, du nouveau site euh, du Récitus, mais aussi plus particulièrement là, du site pour le secondaire documents, histoire et géographie. Donc, euh, peut-être un petit plan euh, du webinaire. Je vais vous, surtout vous parler là, des nouveaux sites web, donc euh, celui du secondaire. Si jamais vous voulez en apprendre plus sur celui du primaire, bon, c'était le webinaire d'hier, mais il sera disponible là, euh, sur le site Récitus, dans la section « Webinaire euh, », vous allez chercher celui sur le primaire et la capsule là, euh, sera disponible, j'imagine, la semaine prochaine. Euh, je vous parlerai rapidement, là, pour être sûr que tout le monde ait euh, son compte enseignant qui fonctionne. Donc, euh, vous dire, ça euh, c'est ce, quoi la plus-value d'avoir un compte. Puis finalement, peut-être faire un petit retour là, sur nos autres sites, donc Ligne du temps, euh, la banque d'images et cartographes. Donc, euh, pour commencer, le site euh, Ristus, donc .qc .ca, qui a dans le fond euh, quand même une nouvelle allure. Je ne sais pas si vous avez eu le temps déjà euh, de naviguer dans, euh, sur le site. Donc, euh, le menu a légèrement changé. Donc, euh, le menu est maintenant là, en haut au lieu d'être euh, dans votre écran à gauche. Donc, plusieurs onglets de disponibles. Pardon. Euh, donc, onglet formation, technologie, ressources, vidéos, nouvelles. Euh, sur la page d'accueil, vous allez voir. Entre autres, bon, le bandeau, les images qui circulent, qui vous donnent accès, bon, à certaines nouveautés. Et c'est aussi sur la page d'accueil que vous allez retrouver les nouvelles. Sur la page d'accueil, il y a également la section « À ne pas manquer », c'est là, dans le fond, les liens directs vers, soit nos autres sites, comme la communauté, ils sont du Québec et du Canada. Euh, ou encore avant, il y avait une section particulière pour euh, éducation financière. Maintenant, vous pouvez y accéder là, à partir de la section « À ne pas manquer ». Même chose pour « Documents euh, d'histoire et de géographie », c'est accessible dans cette section-là, c'est dans la page d'accueil. Donc, si on fait le tour rapidement euh, de, du menu, euh, bon, dans l'onglet Formation, pour commencer, je ne l'ai pas mis ici, mais dans l'onglet Formation, on va retrouver euh, l'offre de formation. Donc, si vous voulez qu'on vienne à votre école ou dans votre commission scolaire, bien, toute notre offre de service est dans cet onglet-là. Euh, on va aussi retrouver les parcours de formation qui sont disponibles sur Campus Récit. Euh, C'est aussi là qu'on va retrouver euh, la section webinaire. Et finalement, on explique aussi, par rapport là, à nos auto-formations, euh, c'est quoi nos badges, les badges là, que vous pourriez recevoir à la suite d'auto-formations sur campus. Donc ça, c'est dans l'onglet « formation. ». Est-ce que ça va à date? Est-ce que je parle trop vite? Mon son il est bon? Je, je, je vous laisse interagir dans le clavardage. 100%, merci Maxime. <rire> Donc, je continue. Euh, dans la section « Technologie », c'était l'ancienne section dossiétiques. Donc, c'est là qu'on voit un petit peu plus en profondeur pour expliquer certaines démarches didactiques. Donc, on a plusieurs dossiétiques. On a, essayé de les mettre, on, les, on a commencé, en fait, à les mettre à jour. Donc, il y en a un, par exemple, sur les questionnaires interactifs. Euh, celui aussi sur l'analyse de documents iconographiques, là, est assez riche. Euh, si je ne m'abuse, il y a aussi celui euh, sur les concepts. Donc, je pense que ça peut vraiment être intéressant, là, c'est plus sous forme de texte. Euh, donc, on va, donc, on va un peu plus loin dans cette section-là par rapport à nos démarches technologiques et surtout didactiques. Donc, je pense que ça peut être intéressant d'aller voir cette section-là. Ensuite, notre, vraiment, là, la nouveauté, je dirais, euh, c'est qu'on a décidé euh, que le site Resitus, ça allait être vraiment notre quartier général, puis que là, on avait vraiment, vraiment beaucoup de ressources partout sur plein de sites satellites et qu'on allait faire un répertoire, donc à un endroit, donc dans la section ressources. Euh, donc ensuite, dans Ressources, vous pouvez soit cliquer sur primaire ou secondaire. Là, dans ce cas-ci, j'ai choisi Secondaire. Et c'est à cet endroit-là là, que vous allez pouvoir chercher. Toutes les activités, les tâches, les situations d'apprentissage et d'évaluation, elles sont toutes classées dans ce répertoire-là, donc sous ressources. Donc, c'est possible de les chercher par matière. Donc, si un enseignant, bon, euh, lui, il enseigne, bon, géographie, c'est ça qu'il recherche, il va cliquer, bon, sur géographie et par la suite, ce sera décliné par territoire. Si on enseigne au premier cycle, donc là, c'était mon exemple, on clique sur Histoire et éducation à la CIMT et ensuite, on a redivisé là, par période historique euh, dans le, fond, euh, le cours et ce sera les résultats là, qui vont s'afficher par période historique. Donc, un premier classement par matière, mais il y a aussi un classement, là, si, si j'avais été capable de dérouler encore le menu, il y a aussi un classement par technologie. Donc, euh, vous avez vu passer en quelque part euh, une tâche sur Minecraft, vous avez vu passer une tâche sur Assassin's Creed, euh, le tour de découverte, ou euh, vous avez vu quelque chose sur le croquis C'est possible donc de chercher par technologie. Donc, euh, vous irez voir, là, il y a un jeu sérieux, euh, il y a questionnaire, euh, il y a croquis -not. Donc, là, on a reclassé les certaines, toutes les activités en fait, par aussi technologie. Voilà. Donc, je pense que ça vaut vraiment la peine là, de s'approprier ce nouveau répertoire là, dans euh, Récitus. Ensuite, euh, pour mettre en valeur nos vidéos, euh, on a toujours la chaîne YouTube, donc euh, YouTube.com Récitus, mais c'est aussi possible d'aller chercher les vidéos euh, directement sur le site de Récitus. Encore une fois, on s'est dit que ça peut être intéressant quand on cherche une vidéo spécifique, euh, soit. À un cours, soit à une technologie. Donc, c'est juste, dans le fond, euh, ça a été une manière de mieux classer ce qu'on avait déjà. Donc, euh, si euh, un, un enseignant, autant du primaire ou du secondaire, là, qui cherche une vidéo par rapport à, euh, je sais pas, là, je pense à la période 1840 à 1896, il va pouvoir aller dans Vidéo, cliquer sur Histoire du Québec et du Canada, puis ensuite choisir la période historique euh, plus précise là, euh, dont euh, la vidéo va traiter. Et même chose, il y a également là, une section pour filtrer euh, avec les technologies. Donc, c'est les mêmes euh, technologies que dans la section ressources. Est-ce que vous avez des questions pour l'instant pour euh, le site RISTUS? Super, merci Sébastien pour tes encouragements. Euh, donc, je continue. Pourquoi se créer un compte? Donc, euh, en fait, l'avantage, là, lorsque vous êtes connecté, c'est vraiment que vous avez accès à tous les documents pour l'enseignant. Donc, euh, surtout, bon, les corriger, les pistes de solutions ou encore, euh, à certains moments, là, il y a des diaporamas ou des guides pédagogiques euh, plus complets. Donc, c'est possible d'y avoir accès, mais seulement quand on est connecté. Donc, peut-être rappeler aussi à vos enseignants, là, si jamais euh, ils ont des questions, euh, on favorise, donc on veut que les enseignants nous écrivent avec leur courriel de commission scolaire ou d'institution, là, s'ils sont dans une école privée. Donc, je pense que ça fait le tour pour euh, le site central, du Récitus. Donc, de mon côté, moi, je suis prête à aller de l'avant pour le site plus précis pour le secondaire, document.resitus.qc.ca. Je peux mettre le lien d'ailleurs euh, dans le chat. Et si vous avez des questions, toujours, n'hésitez pas, clavardage et vous faites toujours annoter également la diapo. Euh, donc, notre site, document d'histoire et de géographie. Le visuel a également changé, euh, donc on retrouve les mêmes dossiers documentaires qu'il y avait avant euh, dans le site document. C'est vraiment juste la facture visuelle, en fait, euh, qui a été modifiée pour l'instant. Donc euh, là, présentement, on voit euh, la page d'accueil. Donc, euh, sur la page d'accueil, on va essayer euh, de mettre en vedette les dossiers documentaires euh, qui sont bons en lien avec euh, où est-ce qu'on est rendu dans l'année scolaire. Donc, vous retrouvez encore une fois, bon, un menu assez épuré, simple, en haut. Les pages, donc, sont divisées par premier cycle, deuxième cycle. Ensuite, vous avez accès à la banque de documents. Bon, ici si vous avez besoin de nous joindre ou vous voulez en connaître plus, là, il y a la section À propos et la section Contactez-nous. Donc, quand on rentre soit dans une section premier cycle ou deuxième cycle, euh, Ensuite, on a d'autres filtres, donc on peut choisir le plus précisément, est-ce qu'on cherche euh, un dossier documentaire, donc une tâche euh, pour histoire de première secondaire, histoire de deuxième secondaire ou géographie. Et par la suite, là, toutes les tâches qui correspondent à cette catégorie-là vont s'afficher. Donc, c'est la même chose pour ce qui est du deuxième cycle il y a encore une subdivision, donc euh, si on est en troisième secondaire, on peut chercher plus précisément là, par euh, les périodes historiques qui ont été euh, identifiées euh, par les programmes. Donc ça, je pense que la navigation est assez simple. Euh, et par la suite, là, vous allez voir que vont s'afficher sous la forme d'une mosaïque chacune des tâches. Et donc, sur l'image qui représente la tâche, euh, on a mis vraiment la question de travail, là, qui est au cœur euh, de l'activité. Je peut-être vous donner un exemple concret. Donc, euh, ici, on voit la tâche euh, « Qu'est-ce qui caractérise la Nouvelle-France au plan politique et économique? » Donc, il y aura toujours la question de travail, là, qui va être en haut de la page, dans la bannière. Ensuite, on a identifié la compétence et les opérations intellectuelles qui sont visées euh, dans, le, dans la réalisation de la tâche. Ici, on voit, bon, quelques courtes consignes. Dans ce cas-ci, il s'agit de classer les documents en ordre chronologique. Et puis, euh, bon, bien sûr de répondre à la question, et euh, on propose toujours, donc, euh, une technologie à intégrer. Euh, donc, c'est toujours euh, disponible à, dans la section, là, à la suite des consignes. Et c'est par la suite qu'on a le dossier documentaire. Donc, tous les documents, là, euh, se retrouvent ici, comme vous le voyez. peut -être un, un peu plus gros. Donc, euh, le dossier documentaire, toujours sous les consignes. Puis, quand on clique, dans le fond, sur un document, c'est là qu'une qu fenêtre va s'ouvrir et vous aurez accès, là, euh, à l'image, et également, là, souvent, bon, il va, il va y avoir un texte qui va accompagner l'image. Que ce soit des sources, bon, euh, vous le savez, primaires ou secondaires, et on essaye, là, dans chacun de nos dossiers documentaires, de varier le plus possible nos sources, euh, que ce soit, bon, euh, des iconographies, que ce soit des graphiques, euh, que ce soit euh, vraiment des, des témoignages de personnages historiques, etc dire la nouveauté, en fait, ce qu'on n'avait pas avant euh, dans l'ancien site, c'est qu'on ne pouvait pas le faire suivant entre chacun de nos documents. Sachez aussi, euh, peut-être vous dire qu'on est en train là, de mettre à jour chacune des sources des images euh, parce que, bon, en faisant le transfert, malheureusement, les, euh, les liens Web n'ont pas suivi, là, donc on est en train de remettre les liens pour rediriger à la source quand l'image ne nous appartient pas, là, par exemple, quand euh, c'est une image de BANQ, on va rediriger vers euh, le site euh, de BnQ où est-ce qu'elle se trouve, l'image. Donc là, on est en train là, de réactualiser là, toutes les sources euh, pour chacun des documents. Donc, c'est en travail, mais on va y arriver. Euh, donc, aussi, lorsqu'on continue là, de glisser, là, si je vous remets... Euh, le dossier documentaire, qu'on continue à défiler dans la page, vous allez voir apparaître donc le document de l'élève. Donc, c'est ici là, que vous avez la version qui est modifiable et imprimable dans, euh, en version Google Doc. Bonjour, Dima. Donc, euh, n'oubliez pas, là, c'est vraiment, euh, si jamais vos enseignants veulent imprimer euh, le dossier documentaire avec les consignes, c'est possible de le faire. Et encore une fois, euh, si vous êtes connecté, en fait, c'est ici, là, que vont apparaître euh, le corrigé, euh, des fois, certaines vidéos euh, ou diaporama. Donc, c'est en se connectant vraiment qu'on a accès au corrigé. Donc, je vous mets peut-être juste un, un exemple pour euh, le document Google. Donc, euh, Bon, vous pouvez toujours afficher le plan. Des fois, c'est plus facile pour de la navigation euh, dans les documents, surtout quand euh, le, le document fait plusieurs pages, donc c'est bon à savoir. Sinon, euh, donc, pour imprimer euh, un document, vous avez juste à faire « Fichier Imprimer. Sinon, c'est aussi possible de le télécharger en PDF ou en Word, donc, dans ce cas-là, vous faites fichier, télécharger au format et là, vous choisissez le format qui vous intéresse. Sinon, c'est aussi possible de les modifier. Donc, vous pouvez faire une copie dans votre drive et modifier euh, l'activité, là, si jamais vous trouvez que, bon, vous voulez changer une consigne, peu importe. Vous pouvez le faire sans aucun problème. Je continue. Euh, s'il n'y a pas de questions, bien sûr. Donc, euh, on a vu premier cycle, deuxième cycle, c'est là que se situe dans le fond euh, les tâches, dans la section documents. Dans le fond, on a rassemblé tous les documents qui sont dans les tâches de premier cycle et deuxième cycle et on a fait comme une grosse banque de documents. Et on avait aussi des fois là, certains documents euh, qu'on avait, bon, éliminé de certaines pages, qu'on a inclus également dans cette section-là. Donc, vous pouvez faire euh, chercher, en fait, là, des documents historiques. Si, je ne sais pas, là, vous êtes en train de concevoir une activité ou concevoir une évaluation ou chercher un document, bien, c'est possible de le faire euh, en, en allant dans cette section-ci. Et encore une fois, les filtres, dans le fond, ce sont là, les périodes historiques. Donc, vous êtes en train de créer une activité sur la Nouvelle-France. Vous avez simplement à cliquer donc, sur le fil 1608 à 1760. Et à ce moment-là, tous les documents qui correspondent à cette période historique-là vont apparaître. Et donc, c'est là que je pense que c'est mon, mon ouverture pour vous dire que malheureusement, la banque d'images du récit, étant donné que la technologie bon, de la banque d'images était désuète, on a dû la fermer. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est que euh, les images de la bande d'images, si les images correspondent plus au secondaire, à ce moment-là, elles vont se retrouver à cet endroit-là, donc euh, dans nos documents, classés par période historique. Et en ce qui concerne les images du primaire, euh, à ce moment-là, ce sera euh, sur le site primaire.institus.qc.ca. Il y a un onglet le « Images ». Donc, c'est à cet endroit-là euh, que seront les images pour le primaire. Donc, euh, oui, en effet, les, le site n'est plus… Euh, il est décédé. Donc, euh, voilà. Pour la banque d'images, est-ce que j'oublie quelque chose? Euh, pour le primaire, on est en train là, de, de voir là, pour là, la classification des images. Là, donc, ça, ça devrait s'en venir bientôt. Donc, voilà. Donc, j'en profite aussi pour vous rappeler, bon, j'ai déjà parlé de la banque d'images, mais de vous rappeler que malheureusement également, la ligne du temps, étant donné qu'elle elle avait été créée en flash, elle n'est plus disponible, sauf que euh, de leur côté, le cartographe et la communauté Histoire du Québec sont toujours euh, disponibles. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez euh, surtout pas à nous écrire là, par rapport à ces deux autres euh, plateformes-là. Euh, là, je vois, on a à peu près huit euh, participants. Donc, euh, je me demandais, je veux juste être certain que tout le monde, euh, ça avait bien euh, fonctionné. Donc, euh, on a dû faire un, un gros ménage de nos comptes. Là. Donc, euh, je voulais être certaine que tout le monde, si euh, vous vouliez avoir un compte, ben, que vous avez bel et bien réussi euh, le, le transfert. Là. Certaines personnes qui avaient déjà un compte enseignant ont reçu un courriel avec un mot de passe temporaire le 1er novembre. Euh, sinon, l'inscription est assez simple. Donc, euh, recitus.qc.ca, ca, ca inscription. Vous entrez euh, vos informations. Euh, par la suite, vous recevez un courriel et vous devez confirmer votre inscription en répondant au courriel. Comme ça, nous, de notre côté, on s'assure que vous êtes bien derrière un courriel enseignant et c'est de cette façon-là, dans le fond, qu'on arrive là, à filtrer euh, les personnes qu'on ne voudrait pas qu'ils aient de compte enseignant. Voilà. Donc là, pour l'instant, ça fait le tour, je dirais, euh, du site irisus.qc.ca et documents. Est-ce que vous avez des questions Donc, euh, oui, les images qui sont comme un petit peu plus générales, euh, surtout si elles ne sont pas historiques, là, des fois, euh, Steve a fait plusieurs des, dessins pour, en tout cas, euh, au primaire, faire euh, une ligne, je pense, à une ligne du temps, là, elles vont se retrouver euh, dans images sur le site du primaire. Oui. J'étais curieuse de savoir si vous aviez pas vu passer, dans le fond, euh, les vidéos sur euh, les opérations intellectuelles et si, euh, un peu savoir euh, qu'est-ce que vous en aviez pensé. C'est toujours intéressant d'avoir le pouls euh, des enseignants ou des conseillers pédagogiques par rapport à ce qu'on fait. Donc, ah bon, une nouvelle pour euh, Stéphanie, tant mieux, tu, si tu ne savais pas. Donc, euh, on a créé euh, quelques vidéos euh, pour peu à peu là, intégrer les opérations intellectuelles en quatrième secondaire, puisque présentement, on se concentre là, à la création d'un cours de formation à distance euh, donc pour le, la quatrième secondaire. Euh, non, livre on n'a pas encore de nouvelles là, à présenter, euh, mais c'est plus pour les enseignants, justement, pour voir si vous avez vu euh, passer les capsules. Donc, euh, elles sont euh, présentes dans euh, la section vidéo euh, du site. Donc, si jamais vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à nous écrire. Donc, je continue. Je voulais quand même vous parler aussi des prochains webinaires qui s'en viennent. Donc, jeudi, on a la chance d'avoir une conférence de Laurent Turcot. Donc, c'est dans le cadre d'une journée de formation. Euh, Laurent Turcot fera euh, une conférence là, de 9h à 10h le matin. Il y a, ce sera suivi d'une période de questions d'une quinzaine de minutes. Donc, ça va traiter des révolutions françaises et américaines. Et également, elle va faire des liens bon, euh, avec euh, le jeu Assassin's Creed, étant donné qu'il a collaboré euh, à celui sur la révolution française. Si je ne m'abuse, Maxime pourrait corroborer le tout. Donc, euh, ce sera au départ, là, vraiment, euh, une conférence euh, sur euh, les contenus, là, bon, euh, des révolutions, les, les idées qui unissent ces deux euh, révolutions-là. Donc, si ça vous intéresse, c'est jeudi à 9h. Euh, si jamais vous ne pouvez pas y être, il n'y a pas de problème, ce sera disponible euh, sur la chaîne YouTube et aussi sur la page restitut.qc.ca par webinaire. Donc ah, je vois qu'il y a quelques questions. OK, pas eu de retour sur l'utilisation pour les capsules euh, d'opération intellectuelle. Okay, OK. Oui, donc si on ne regarde pas les webinaires en direct là, ils sont disponibles dans l'onglet webinaire, euh, dans l'onglet formation, ensuite le sous-onglet c'est Webinaires euh, ». ils vont tous euh, être disponibles à cet endroit-là. Parfait. Et donc L'autre webinaire qui suivra sera sur le croquis en univers social. Donc, pour ceux qui peuvent être euh, en présence au congrès de la CIEUS, tant mieux. Mais ceux qui ne pourraient pas y être, donc euh, on web diffusera l'atelier sur euh, le croquis note. Donc, ce sera possible euh, d'être un peu parmi nous euh, pendant le congrès là, de la Cueuse. Voilà. Oui, je pense que tu seras la Lise. Euh, et euh, le webinaire sur le croquis-notes, ce sera en après-midi. Donc, voilà, ça fait le tour. Euh, je, je, si jamais vous avez des questions, donc, euh, vous communiquer avec moi, mot de la Bonté, euh, à commerciale-recitus.qc.ca. Il y a toujours aussi le contactez-nous plus général, donc, euh, info à recitus.qc.ca. Euh, peu importe euh, vos questions. Si de la difficulté là, avec votre compte on peut régler ça maintenant si vous voulez, moi je suis disponible et encore une fois si vous avez d'autres questions, vous pouvez ouvrir votre micro, les poser dans le clavardage etc. Toutes les options sont possibles Donc pour moi, ça fait le tour de ma présentation là, sur le nouveau site du récit Merci beaucoup d'avoir assisté Merci Maud ah, merci.